Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bonjour pour ceux qui nous regardent en matinée dans nos rediffusions et bonsoir pour ceux qui nous regardent dans l'après-midi dans nos rediffusions. Sachez que vous êtes sur ETV et vous pouvez voir nos replays sur www.etv.gp. Et vous pouvez être aussi un directeur sur notre site et regarder au fur et à mesure les émissions qui vous intéressent. www.etv.gp. Je, je, je prends plaisir à le répéter parce qu'on me demande souvent. Est-ce qu'on peut voir le replay? Alors aujourd'hui, « Je pense que ça va pour tout le monde. » pour moi, ça va un petit peu, euh, légère fatigue, hein, mais ça ira, hein, vous savez, quand on dort à, à des heures indues par rapport aux, aux activités, euh, etc., eh bien, le matin, on se retrouve un peu flagada, mais ça ira dans un petit moment, puisque je reçois quelqu'un qui vient avec des informations, avec une invitation plutôt pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes, et vous verrez que ça ne manquera pas de piquant, puisqu'il s'agira d'un colloque qui se déroulera euh, incessamment sur elle vous donnera les dates euh, et ce colloque est orchestré par l'entreprise le, ou la société plutôt coopérative d'intérêt collectif sur la parentalité et nous recevons ensemble madame Gaspard Méride Christiane que nous connaissons euh, quand on dit ce nom là on pense à l'association Force. Alors vous allez bien madame Gaspard Très bien merci. Alors aujourd'hui il y sera question de ce colloque sur la parentalité. Tout à fait ce colloque sur la parentalité. Euh, qui est mis en place par la SIC, comme vous l'avez dit, mm -hmm. Société coopérative d'intérêt collectif Epol, mm -hmm. comme l'épaule mais au pluriel. Mm -hmm. Epol euh, a été, bien sûr, généré par force. C'est un organe de force. Mm -hmm. euh, mais nous évoluons, n'est-ce pas, mm -hmm. et nous avons créé cette structure mm -hmm. euh, dédiée essentiellement à la famille, et en fait, EPOL, c'est une SARL, mais qui se rapproche du milieu associatif, du fait que euh, les bénéfices, oui. quand il y aura des bénéfices, mm -hmm. ne seront pas distribués aux adhérents mais réinvesti comme mmh. dans le monde associatif, réinvesti à l'intérieur de mmh. la CIC. Très bien. Alors, et dans ce cadre-là, mmh. je suis gérante d'Épaule. Donc, vous êtes toujours euh, euh, dans votre association Force. Toujours présidente de Force, toujours présidente mais, voilà. de, mmh. de l'Observatoire féminin et gérante d'Épaule. Vous avez toujours mené des actions dans ce sens. Hein? Vous êtes très attachée sur tout ce qui est famille, tout ce qui est... Euh la société, euh, oui, la société je, mais familiale, j'ai euh, envie de dire. Euh, je, suis, je suis attachée au vivre ensemble, en fait, mm -hmm. et aussi à, à l'évolution de notre société, à ses composantes diverses mm -hmm. euh, pour justement aller vers une mm -hmm. unicité et pouvoir mieux vivre, mm -hmm. puisque nous nous occupons aussi euh, à force de femmes victimes de violences notamment. Mm -hmm. Donc, c'est tout un ensemble que nous voulons le plus cohérent et le plus productif possible. Mais vous avez des partenaires, je me rappelle, vous étiez, euh, je ne sais pas si c'est votre association, mais vous avez de, de, de grands partenaires qui travaillent en, en relation avec vous quand vous avez des, des, justement des colloques, des petites choses comme cela. Mais oui, il faut faire appel, bien sûr, euh, à des partenaires euh, qui pèsent de tout leur poids mmh. euh, sur ces questions-là. Et selon les activités que nous menons, bien sûr, nous avons des partenaires comme la, délégation, la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité avec Mme Lucette Fayot. Mm -hmm. Nous avons aussi le conseil départemental, euh, moins souvent le conseil euh, régional, mais aussi mm -hmm. euh, l'ARS parfois et tous ces partenaires institutionnels. Euh, qui en tant que de besoin nous aide à réaliser nos actions. Très très bien. Alors parlons de ce colloque hein, qui se tiendra donc euh, dites-moi les dates parce que alors le colloque se tiendra les 16, euh, 17 juin. le jeudi oui. 16 et le vendredi 17 juin mm -hmm. à l'hôtel euh, Rotabas à Sainte-Anne. Mm -hmm. C'est un colloque euh, payant mm -hmm. et avec, il, faut, il faut compter entre combien et combien, juste comme cela? Euh, le, co le, le colloque coûte 250 euros. Mm -hmm. C'est une journée entière. C'est une journée et demie. Mm -hmm. euh, ça, ça englobe bien sûr euh, l'accès mm -hmm. au colloque et à toutes les interventions, puisque nous avons quand même neuf intervenants. Mm -hmm. Ça englobe aussi euh, deux petits déjeuners, deux déjeuners. Et voilà. Alors, nous, quand vous dites euh, que englobe deux petits-déjeuners, une journée et demie, cela sous-entend que les gens viendraient, mettons, le 16 et pourraient dormir sur place. Ça? Ah non, il non? n'y non, ah non, a, pas de, y a le, pas de coucher. Mais, oui, mais pourquoi? Il a, ah, ils reviendraient le lendemain. Ils reviennent le lendemain. OK, parce que j'entends au travail, je me dis peut-être qu'il y a... Non. Un ah non, de... si les certaines personnes, comme on en a... Mm -hmm. hein, qui veulent rester sur place. Voilà. À ce moment-là, ils font leur propre réservation mmh. de okay. chambre. Mmh. Et puis, voilà. Parce qu'ils peuvent sortir de, de, de vieux habitants. Oui, on a des... Bien, vous ne pensez pas un... si bien dire, mmh. nous avons justement quelqu'un qui vient de vieux habitants. Voilà. Donc, c'était juste pour ça, parce que c'est souvent que c'est très intéressant, mais qu'on est obligé de partir vite fait et on ne peut pas rester ou revenir le lendemain. Donc, le Rotabat, c'est un lieu où on peut dormir. Oui. Donc, sinon, euh, euh, cette, euh, cette épaule... Alors ces épaules c'est que c'est il s'agit de l'élaboration voilà mmh. élaboration de la parentalité mmh. autour du libre engagement solidaire voilà. et ça nous a donné épaule, épaule. qui est très évocateur et, oui. puisque l'épaule on peut mmh. se pencher dessus exactement donc euh, pourquoi la parentalité en ce moment en cette période alors vous savez quand Force a été créé en 2000 mmh. Euh, nous, nous nous sommes appuyés, bien sûr, sur l'égalité des chances, mais aussi euh, sur les fondamentaux de notre société. Euh, dont, et nous avons élaboré une charte. Mm -hmm. Et cette charte euh, a cinq articles, dont le premier est con, consacré à la parentalité. Mm -hmm. Nous avons la parentalité, les violences, la culture les pouvoirs mm -hmm. et la pauvreté. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, au fur et à mesure de notre évolution, nous traitons euh, les thèmes euh, qui nous semblent le plus d'actualité. Et aujourd'hui, c'est vrai que malgré tous les efforts tant hein, des institutions que des parents, que des associations, mm -hmm. la parentalité pose problème et est préoccupante. C'est sûr, mais on ne peut pas, euh, comment dire, si on n'est pas concerné réellement ou alors si on n'est pas dans un milieu comme le vôtre, on ne peut pas déchiffrer euh, ces problèmes, on ne peut pas les qualifier, mais vous, dans ce colloque, vous allez pouvoir mettre des, des, des accents là où peut-être il faudrait pour que ceux qui nous écoutent sachent qu'est-ce qu'il sera dit, euh, pourquoi exactement Sur quoi vous allez vous pencher Ça sera quoi euh, l'essentiel de ce colloque C'est sûr que c'est la famille, puisque parentalité égale famille, mais les points, est-ce qu'on peut avoir les quelques points sur lesquels vous allez vous pencher Alors, oui, voilà. Euh, euh, le, je... Je dis quand même que c'est le septième colloque du genre. Mm -hmm. Au début, c'était force oui. qui portait mm -hmm. euh, ces colloques-là. Et depuis 2015, où EPOL a été créé, c'est EPOL qui a pris le relais. Mm -hmm. Nous en sommes donc à notre septième colloque sur la parentalité. Alors, dont le titre est effectivement euh, « La parentalité autrement mm ». -hmm. Euh, « Les changements de posture mm ». -hmm. Euh, pourquoi déjà ce titre Parce que, je le disais tout à l'heure, de manière euh, générale, la, la parentalité pose problème mm -hmm. et surtout euh, l'autorité parentale. Euh, okay. Parce qu'avec tout, toute l'évolution du monde et, et surtout la, la, la rentrée dans... Dans nos vies du numérique, l'accès euh, pour les enfants au monde, euh, l'autorité parentale est mise à mal mm -hmm. et les parents euh, se trouvent euh, confrontés à des difficultés qui ne sont pas les difficultés que rencontraient les Mm -hmm. euh, les, les parents, il y a une vingtaine d'années. Donc, il n'est pas question pour nous de porter des jugements, mm -hmm. pas du tout. Nous ne sommes pas dans le jugement, mais nous sommes dans une prospective pour nous rendre bien compte euh, des problèmes qui se posent et essayer tout simplement ensemble mm -hmm. de trouver des solutions. Et pour cela, nous avons, euh, nous avons créé un, un, ce concept de la parentalité autrement, qui met l'humain au centre de nos préoccupations et qui euh, se réfère à notre culture aussi pour entamer une démarche qui va, nous espérons, aboutir à changer le comportement des parents, mais aussi changer... Le comportement des enfants mm -hmm. et qui aura, nous l'espérons, une influence bienfaisante sur la société tout entière. Alors, quand vous êtes parent, hein, il s'agit du papa, de la maman, du grand-père, de la grand-mère, etc. Oui, il s'agit euh, des parents, mais aujourd'hui aussi, alors avant. On, on l'a tellement euh, dit et répété, mm -hmm. euh, l'enfant appartenait au voisinage. Mm -hmm. Au village, comme on dit. Au vous village, pense. comme on dit, oui. Il y avait les coups où mm -hmm. chacun était responsable. Il, il faut bien il faut, euh, se dire si qu'aujourd'hui que ce n'est pas possible. Ce n'est pas, mm -hmm. pas possible parce que euh, les femmes travaillent mm -hmm. aussi beaucoup et que euh, l'habitat même a changé et n'est pas. Mm -hmm n'est pas euh, propice à ce type euh, mm. d'éducation, mais il n'empêche que nos enfants sont nos enfants, ce, mm. sont, euh, ce sont les enfants des Guadeloupéens mm. et des Guadeloupéennes, et je, je pense euh, qu'il faut quand même que nous évoluons, mmh. mais nous avons quand même des prérequis, nous avons un socle oui. commun mmh. euh, qu'il faut quand même préserver, non seulement préserver, mmh. mais on va dire entre guillemets mettre au goût du jour. C'est ça. Avec ces, ces, ces bâtiments qui sont arrivés, c'est sûr qu'on a plus cette question de vivre ensemble. Hein. Chacun arrive, on entre dans l'appartement. On referme. Dans le temps, je me rappelle quand ma tante habitait une cité pas loin d'ici à pont à -Pitre, eh bien, les voisines prenaient le petit, le petit palier qui, qui, qui, au bout de l'escalier, un des escaliers, et en tout cas, mes petits chaisers, elles s'asseyaient là. Sur le palier, les portes ouvertes, et ça faisait quand même on une... Causait, petit... On causait, on échangeait. Voilà. Euh, Certains disent <rire> ouais. que c'était le bon temps. C'était le bon temps. Bon, c'était le voilà. temps d'avant, on va dire. Voilà, mais pourquoi les choses ont-elles changé? aussi rapidement, ça a tellement changé, ça. comme vous, vous l'avez oui. souligné, avec cette histoire de, de, de réseaux sociaux, avec euh, ces, euh, ces nouveaux médias, oui. et plus de combien 100, 300 et quelques chaînes de télévision qui nous emmènent euh, des, des émissions de partout. Bref, il y a eu euh, ce, tout cela qui... Euh, il y a eu une cache Voilà, ça c'est et, et on s'est laissé faire, nos parents, certains parents, dont moi-même aussi, hein, on s'est laissé faire. Et on a dit, bon, ben ça nous... ça occupe les enfants. Oui, voilà. Ça les occupe. Voilà. Entre temps, nous, et, on, et, peut, et, faire ça, on oui, peut faire ça, oui. et, on peut faire ça. On peut même ce, les laisser tout seuls, devant l'écran, <rire> aller faire une course et revenir. Mais on ne sait pas, dans notre dos, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils ont vu. Oui, il y a ça, voilà. mais il y a aussi euh, comment l'enfant, lui, reçoit l'information et il la traite. Mm -hmm. Ça veut euh, dire qu'on est euh, seul, on, on a tout cela devant nous, on, on en fait quoi Ces enfants-là ont le téléphone portable, ils s'appellent entre eux. Euh, les réseaux, ils jouent entre eux à travers ces réseaux. Exactement. Donc les parents se disent, bon, mais il est sage, dès que je, je le pose là, il est tranquille, on n'a pas besoin d'être derrière. Et entre-temps, il y a des choses essentielles qui, qui, qui, qui se passent et nous, parents, on ne se rend pas compte tout le temps. Et c'est oui. après qu'on qu se dit mais qu'est-ce qu que j'ai raté qu'est-ce que j'ai pas vu sortir du travail faire à manger ils étaient sages pourtant non non non et quelqu'un nous dirait peut-être c'est ton enfant qui a envoyé tel message à tel enfant ou telle image à tel groupe on dirait mais non ça va pas c'est son jeu mais mm -hmm. ils ont sont tellement malins donc il faut vraiment recentrer cette question là et je suis bien heureuse de savoir que, que ce, ce colloque sur la parentalité revient pour pouvoir aider, euh, en fait, nouveau. il n'est pas question pour nous de faire non plus le procès du numérique. Le ouais. numérique a du bon. C'est sûr, ce n'est pas son oui. procès, oui. mais là, il faut mais vraiment mettre elle, ça sur faut, le tapis. Il faut reconnaître ouais. Ah ouais. Euh, que le numérique a des effets pervers ah ben, bien sûr. et que oui. les parents n'ont pas été préparés à gérer... Oui. Et cet outil, si je mais vous dis moi à la première, donc c'est pour vous dire que tous parents, euh, euh, nous avons ces enfants-là à la maison. Moi, je, je suis heureuse de dire à, à mon petit-fils par exemple, tu peux mettre, te mettre sur ton jeu je regarde, mais je ne comprends rien parce que ce sont des jeux. Et puis, tout à fait. il a son casque, il discute, tu parles avec qui? Des gens. Alors, quand j'entends une voix d'adulte, je dis, ah non, non, non, tu ne parles pas que des adultes. Ah oui, mais il a 16 ans. Je dis, non, non, non, non, à 16 ans, on ne peut pas avoir cette voix-là. Donc, mais il faut avoir une oreille. Il faut, voilà, il faut être, euh, se préparer oui. à ah, s'informer sur, et oui. ce n'est pas, Toujours ce pas possible. possible. Ce Sans pas faire le possible. procès comme vous dites du numérique, il faut déjà que certains parents sachent que ce numérique-là, il faut vraiment l'avoir à l'œil. Absolument. Il faut l'avoir à l'œil. Donc, sinon, en dehors de cela, cette société coopérative d'intérêt collectif sur la parentalité euh, avec Épole fonctionne comme une entreprise. C'est bien cela. Euh, comme oui. Non, ne mmh. fonctionne pas quand même quand une, comme quand une, entreprise. une entreprise, parce que, qui dit parentalité, mmh. et Paul a quand même une âme, je dirais. Paul a une âme. Paul a un statut de société, puisque c'est une SRL, mais Paul a une âme. Et un mmh. euh, c'est mmh. justement ce type mmh. euh, de structure euh, que nous essayons de, de promouvoir c'est vrai que c'est aussi un challenge, mmh. parce que euh, les cycles, comme on les appelle, qui se sont montés euh, euh, dans l'hexagone, mmh. et ici, euh, euh, et Paul, c'est la première cycle de Guadeloupe. Oh, D'accord. Hein? Mais en principe, ces cycles sont plus... Euh, dans le domaine de, de coopératif, mm -hmm. mais coopératif, de mise en commun, de production, de production. De production. Mais pour autant, euh, toute si créatrice mm -hmm. et la parentalité, euh, c'est quelque chose qui évolue et qui est pour nous une source de richesse mm -hmm. aussi. Donc, nous, nous sommes lancés là-dedans. Et puis, voilà. Donc, donc alors, tout à l'heure, nous, nous reviendrons sur euh, le, le, fond, le fondement de tout ce que vous proposez, sans euh, toucher le sujet, les sujets euh, que, que vous allez, et, euh, dont vous allez discuter avec ses partenaires, ses intervenants, entrer dans le fond de, de, de cela, pour que vous n'ayez pas euh, la sensation d'être venu et de n'avoir pas eu le temps de dire ça et ça et ça. Alors nous <rire> allons euh, euh, nous offrir une pause. Quant à vous, vous ne bougez pas et nous revenons avec vous dans un petit moment. Notre invitée, Madame Gaspard-Mérisse de Christine, Christian, Christian. qui est euh, la gérante de la SIC um, de Guadeloupe. <rire> SIC et Paul. A tout de suite.